Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 21 mai 2021, je viens d'avoir euh, une, une rencontre, si vous voulez, une discussion avec un des représentants de l'Agence devenue du Canada euh, concernant un document que j'ai reçu tout dernièrement, que j'ai reçu bien hier, si vous voulez, c'est beaucoup plus précis. Donc, euh, ce fameux document-là, c'est celui-là ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. OK. Vous voyez bien ce qu'il y en a. Il est au nom de Jacques Normandin. Il est au nom de Jacques Normandin. Voilà. Monsieur Jacques Normandin. Il vient de l'agence du revenu du Canada. Et... Euh ce fameux document-là, je, je le lis à la fin. Mais vous allez remarquer que même si la dame a raccroché, j'ai continué à parler, j'ai continué à donner des explications. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après un bon bout de temps, là, ils ont dit « Bon, mais il vous reste quelques minutes. » Écoutez, je ne pensais pas qu'on continuait à m'enregistrer quand même. Mais euh, c'est quand même bon. Et euh, je vais vous faire entendre immédiatement ce qu'il en est. » Euh... Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. On demande simplement de remplir le formulaire. Il s'adresse toujours à Jacques Normandin. Alors que, quand on parle du dossier 1988 500 61 19 199, 152 050 ça, c'est le fameux jugement devant l'honorable juge Gilles Pigeon. OK. Et euh, le juge Gilles Pigeon a tout simplement euh, euh, été mis au courant que jean Joseph et Antoine Normandin, je suis surtout du directeur de l'État civil, euh, naturellement, euh, ne payent pas d'impôts et n'a jamais payé d'impôts. Et le juge Gilles Pigeon le savait, qu'un nom comme ça, ça ne paye pas d'impôts. D'autant plus qu'il euh, faut mettre des d'union sur ce nom-là, c'est un nom propre, c'est le nom du, de baptême. Donc, euh, je crois qu'il y a des juges qui croient encore, à, à, qui ont encore la foi en Dieu, en l'Église catholique, en leur foi chrétienne, la foi de leurs ancêtres, de leurs parents, tout ça. Et ce juge-là, l'honorable juge, juge El Pigeon a reconnu ça. Et euh, automatiquement, il n'y a pas eu de peine, il n'y a pas eu de pénalité. Euh, celui qui me punit actuellement, c'est Michel Pessinotte, euh, qui a été en 2019 bâtonnier du barreau de Montréal dans le fameux dossier de la poursuite judiciaire du, du ban de Montréal et du Bas du Québec contre l'Assemblée nationale et contre Jacques Chagnon, son président. Et euh, Michel Pessinot, ben, travaille au cabinet d'avocats Blackiaire, Corriveau et Associé, et c'est lui qui, qui ne veut pas payer la prestation euh, de retraite, le, le, le fonds de retraite de Jacques Normandin, leur client. Et ce fameux client-là... Euh, porte un numéro, qui est le numéro 599-85-218 à la Commission de la construction du Québec. Donc, ils ne veulent pas le payer. Et ils procèdent à exporter. Comme ils ont procédé à exporter dans ces dossiers-là, ici, là. ok, dans lesquels ils ont réclamé un certain montant, ici, c'est pas loin de mon doigt, là. Regardez le montant qu'ils ont réclamé en TPSTVQ. OK, c'est 381 000...